Bien, salut Florent et je te remercie de d'avoir accepté cette petite interview. Donc, euh, je voudrais tout d'abord que tu puisses te présenter rapidement, si tu peux, pour ceux qui te connaissent pas encore, ton parcours. Ok, bah déjà merci David pour cette interview. Alors effectivement, je suis Florent Fouque, je suis consultant en excellence opérationnelle à la base et euh, depuis un an maintenant, j'ai déjà accompagné les les consultants, les formateurs et les, les web entrepreneurs développer leur activité sur Internet. Alors j'ai travaillé pendant 12 ans avant d'arriver à, à créer mon entreprise euh, pour vivre donc justement de, de cette euh, activité de, de conseil et d'accompagnement. Et avant ça j'étais euh, responsable de l'informatique, j'étais euh, consultant dans des autres entreprises, je travaillais dans la grande distribution notamment. Voilà. D'accord. Donc tu dis que ça fait un an que tu fais cette activité de conseil, c'est ta première activité, ça fait combien de temps que tu as commencé réellement Alors ça, ça fait deux ans, mais en fait, euh, donc j'avais commencé sur internet, euh... Quand je commençais à être consultant, en fait, j'avais ouvert un premier blog sur l'INSI le Sigma. À l'époque, j'avais découvert cette thématique-là. Et comme je voulais m'y former, ben en même temps, je me suis dit, si je lis des livres et que je fais des projets, si je pouvais partager mon expérience avec les gens, ça pourrait être sympa. Et en même temps, ça me pourrait moi avancer. Et c'est comme ça que voilà, j'ai démarré, sachant que j'avais un emploi à côté de consultant dans une société. Mais c'est comme ça que j'ai mis un petit peu le pied à l'étrier. Et, euh, et après deux ans en tant que consultant dans cette société-là, euh, j'ai décidé de la quitter euh, pour justement me lancer euh, tout seul. Et maintenant, effectivement, ça fait euh, deux ans euh, que, euh, que j'ai cette activité et qui marche euh, plutôt très bien. D'accord, donc le Link Cinema, c'est une toute petite niche, c'est quelque chose de très ciblé. Tu peux préciser ce que c'est pour ceux qui ne savent pas ce que ouais. c'est alors effectivement, le Lean Six sigma, c'est plutôt, euh, ce sont des méthodes en fait qui permettent euh, d'améliorer euh, les processus. C'est-à-dire, ça consiste à réduire les délais, les délais de livraison par exemple, réduire euh, les coûts, les coûts de production, et, euh, en améliorant la productivité et améliorer la qualité des produits et des services. Donc ça s'adresse surtout aux, aux grandes entreprises, mais ça peut être aussi utilisé dans les euh, petites entreprises. Et donc euh, voilà, c'est sur cette thématique-là que euh, j'ai démarré. D'accord, donc à la base, quand tu as commencé ton activité au tout début, quand tu as débuté ton activité sur Internet, c'était quoi le problème que tu souhaitais résoudre, le, le problème de, de ton marché et comment tu t'y es pris pour le résoudre Alors en fait, au, au tout démarrage, donc quand j'ai ouvert mon blog, j'étais le premier blog sur cette thématique-là, où il y avait du moins très peu de blogs sur cette thématique-là et j'étais le premier à publier régulièrement et en fait, moi, mon problème à moi, c'était d'apprendre. Et surtout, en fait, quand j'ai lu euh, sept, euh, je me rappelle plus sept livres, je crois à l'époque, euh, sur le sujet, à la fin des livres, euh, j'y comprenais toujours rien sur cette thématique-là. Donc je me suis dit, c'est quand même bizarre. Je plutôt un cerveau qui est plutôt bien fait, donc ça m'a paru bizarre. Et quand j'ai euh, été en formation, en présentiel, pour me former sur ces outils-là, eh ben, c'est pareil. Je repartais et j'y comprenais toujours rien. Et le jour où j'ai lancé mon premier projet, j'ai trouvé que les choses étaient quand même relativement simples, puisqu'il suffisait de mettre en place les outils et les méthodes. Euh, voilà. Et donc, je me suis dit il y a un écart entre la réalité, la pratique et la façon dont on présente les choses dans les livres ou dans les formations. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert le blog en ayant cette approche de démocratisation euh, des méthodes et des outils donc rendre les choses simples et accessibles et c'était un petit peu mon créneau donc c'était le problème que moi j'ai rencontré et du coup c'est le problème que j'ai résolu et que et du coup que, voilà et que j'ai fait partager aux autres et c'est aussi de cette façon là que j'ai été amené à écrire mon livre euh, à la découverte d'une sigma qui est un roman d'initiation et qui justement permet de combler le, le trou dans la littérature sur le sujet euh, sur la partie d'initiation au lindsay sigma D'accord, donc tu soulignes deux points importants, c'est-à-dire d'être de, l'un des premiers dans ta niche, l'un des premiers, euh, le, le seul à faire ce que tu fais et de simplifier quelque chose qui était compliqué, C'était euh, voilà, c'est ce que tu as fait. Voilà, c'était mon credo et ça reste encore aujourd'hui euh, mon credo euh, sur n'importe quelle thématique sur laquelle je me lance, c'est euh, rendre les choses simples et accessibles pour tout le monde. D'accord. Et donc, tu disais que tu avais écrit un livre. Quels sont les supports que tu as utilisé pour débuter, je ne sais pas, une e-boutique, un blog, tous les supports que tu as utilisé pour commencer et à quoi euh, t'ont servi chaque support Alors, en fait, moi, dès le départ, je voulais avoir un livre papier parce que voilà, je lis beaucoup de livres et j'ai encore même aujourd'hui du mal à passer au livre électronique. Donc je voulais un livre en papier et puis je pense que ça assoit beaucoup plus la notoriété euh, qu'un livre numérique, parce que numérique on en trouve maintenant euh, beaucoup euh, partout. Euh, voilà, donc j'y tenais vraiment, mais par contre je n'avais pas les finances pour éditer euh, mon livre. Et je voulais surtout pas être édité, même si j'avais des contacts pour être euh, édité. Donc je voulais m'auto-éditer. Euh, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé mon blog comme, euh, comme plateforme de lancement en fait pour euh, annoncer la sortie de mon livre. Donc mon livre est sorti au format PDF au début et donc euh, euh, ça date maintenant, mais bah, ça doit remonter à euh, novembre 2009. D'accord. Et, euh, et je me suis fixé comme objectif d'en vendre 200 pour euh, ensuite pouvoir euh, sortir la version papier imprimée. Euh, parce que ça me permettait de, justement d'avoir le budget, euh, ce qui était je crois à l'époque de 5 ou 6 000 euros. Et tu as vendu, tu les as vendus les 200 et disons que je les ai vendus en deux mois, wow. ce qui était une belle surprise, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et euh, tout ça pour te dire que j'ai utilisé le blog pour le lancer et pour annoncer sa sortie. Mais comme je voulais vendre un produit physique derrière, euh, j'ai installé une plateforme PrestaShop euh, qui est un site e-commerce, sachant que c'était un site qui était monoproduit puisqu'il y avait uniquement le, la vente de mon livre. D'accord. donc PrestaShop, pour ceux qui savent pas, c'est un peu comme WordPress, mais au lieu d'être adapté pour les blogs, c'est pour les e-boutiques. Donc ça te permet de vendre facilement des produits aussi bien physiques que virtuels, voilà. quoi. Et l'intérêt c'est qu'on a un suivi derrière, par exemple quand on marque le, le numéro de la lettre Max, puisque c'est ce que j'utilise pour envoyer les livres, mm -hmm. bah derrière il y a un suivi de la personne, elle sait quand euh, le livre est parti, enfin euh, il y a un vrai suivi derrière sur les, les livraisons et cette partie là qu'on n'a pas, qu'on ne retrouve pas aujourd'hui dans, dans, dans WordPress. Ok parfait, donc suite à ça c'est là que tu as créé ton activité de, de conseil. Euh, aux entrepreneurs tu as créé deux formations qui sont la formation 30k euros et 100k euros donc dans ces deux formations tu montres comment toi tu as réussi avec euh, ton activité de, de ton business sur le link Sisilma, comment tu as fait pour arriver à 30 000 euros de chiffre d'affaires et 100 000 euros de chiffre d'affaires en un an comment euh, combien de temps as pris combien de temps ça t'a pris pour arriver à ton objectif de 100k euros? Alors en fait déjà le, le livre quand je l'ai sorti c'était vraiment la, la première chose que j'ai réussi à vendre et c'est à partir de là où je me suis dit que je pouvais en vivre et donc c'est à partir de la réussite du livre parce qu'aujourd'hui j'en ai vendu plus de 2000 que je me suis rendu compte que je pouvais vivre cette activité-là et donc c'est à partir de là où j'ai quitté mon employeur pour créer mon entreprise. Ensuite, euh, eh bien j'ai lancé un nouveau site qui était Excellence Opérationnelle.tv parce en fait à la base le blog il était plutôt c'était plutôt un blog personnel et là l'idée c'était de faire un blog qui réunissait vraiment toute la communauté qui s'intéressait à ces outils du Lean c Sigma et plus largement d'excellence opérationnelle. Et là, le, le premier produit que j'ai sorti, euh, qui est en fait la stratégie à 30 euros, c'est euh, un pack de fiches outils. Euh, et en fait, l'objectif pour moi, ce n'était pas forcément de générer beaucoup de chiffres d'affaires, mais c'était d'avoir en fait des fiches qui me permettaient de capter en fait, les emails des prospects pour ensuite créer la relation avec eux et derrière pouvoir leur vendre euh, des formations. D'accord, c'était euh, un espèce il... de produit d'appel à la base. Voilà, c'était un produit d'appel, un produit d'entrée de gamme. Euh, qui à la fois me permettait de, bah, de commencer à rentrer le chiffre d'affaires, mais euh, surtout qui me permettait de, de capter les, les adresses et les emails des prospects parce que c'est vraiment euh, quelque chose qui est très valorisant en fait, les fiches outils. Je l'ai fait faire par un infographiste, j'ai vraiment investi là-dessus. Et donc c'était le tout premier produit que j'ai sorti. Et ensuite, derrière, euh, bah, j'ai fait des, des promotions de, de ce produit-là. J'ai sorti d'autres produits comme la formation complète sur une Sigma en 24 modules. J'ai sorti une offre d'abonnement sur le site. Enfin, j'ai fait, euh, je, je crois, en tout sept stratégies marketing pour arriver à ce chiffre d'affaires au bout d'un an de 100 000 euros. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que les, les deux mois avant de lancer le site, j'ai préparé beaucoup de contenu. Euh, je me suis fait un challenge de production de contenu pour justement derrière être libre euh, et d'avoir du temps libre pour pouvoir justement euh, faire rentrer du chiffre d'affaires parce qu'on le sait que quand on lance une activité, quand on lance une entreprise le premier challenge c'est de combattre l'inertie et de faire rentrer rapidement du chiffre d'affaires trouver rapidement les, les premiers clients et donc euh, voilà c'est pour ça que je m'étais fixé ce challenge là de production de publication comme ça après tout était euh, planifié et moi j'avais plus qu'à me concentrer sur la commercialisation D'accord donc tu as souligné quelque chose d'important c'est que ce premier succès avec ton livre ça t'a permis de en quelque sorte de te donner la motivation et de te montrer que que, que c'était possible que ton activité elle était euh, que ton idée elle était elle était bonne ça t'a aidé à continuer et euh, tu as souligné aussi une deuxième chose c'est que voilà, rien qu'un produit d'appel, un premier produit d'appel, ça t'a permis déjà de générer un bon chiffre d'affaires. Donc il n'y a pas vraiment besoin de, de, de tout maîtriser, de tout savoir, simplement de de faire une, de créer une première machine si tu veux, et ça te permet déjà de, de commencer et de lever les doutes sur ton activité et ton idée. Mmh. Donc tu parlais de ces fameuses stratégies que tu as adoptées, donc est-ce euh, est que tu peux en partager quelques-unes Les plus importantes, euh, celles qui t'ont permis de. Voilà, celle que tu as utilisé quand tu étais au point 0 pour passer au point euh, au point 1. Alors en fait le, le point 0 donc c'était pour euh, mon livre et là franchement euh, j'y suis allé mais euh, au feeling pur à la de, et à l'époque Ah ouais ouais, j puis je, je savais pas du tout, euh, je ne connaissais pas du tout le web marketing. Je ne savais même pas que ça existait, je ne savais même pas que derrière il y avait euh, tous ces process-là. Donc j'y suis vraiment allé euh, de manière instinctive, c'est-à-dire que bah, j'étais dans Viadeo, par exemple, j'étais poster des messages euh, pour dire que mon livre sortait, euh, j'étais euh, faire une recherche dans Viadeo sur toutes les personnes où il y avait l'Incy Sigma dans leur profil, et je leur ai fait, euh, j'ai envoyé des messages, je crois 50 messages par jour, parce que c'était la limite à l'époque, aujourd'hui on ne peut plus du tout le faire, mais <rire> à l'époque c'était la limite, et du coup j'ai envoyé jour, tous les jours 50 messages euh, pour dire, bah vous voyez, il y a, il y a ce livre-là d'initiation, si ça vous intéresse, euh, allez-y. Euh, j'ai fait un décompte sur mon blog en disant, bah, voilà, bah on a J-10, J-9, je faisais gagner des, euh, des, euh, des exemplaires gratuits, donc voilà, en fait, sans m'en rendre compte, j'ai fait un lancement. <rire> Mais euh, vraiment, sans m'en rendre compte. Oui, bah c'est pas con, de toute façon, c'est euh, comme si tu avais fait du porte-à-porte -porte en virtuel quand tu es allé sur les profils via Deo. C'est et... exact. exactement ça. donc <rire> J'ai fait du porte-à-porte -porte en virtuel, mais, euh, voilà, eu... mais par contre, j'avais vraiment la volonté ferme de le faire connaître et, euh, et de faire que ça marche. Quoi. Donc ça, c'était le premier step. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que euh, bah, derrière, il y avait euh, plein de, de choses qui existaient et donc euh, je me suis formé et puis je me suis inspiré et puis j'ai mélangé, j'ai mixé euh, voilà. Et donc euh, la, la stratégie à 30k euros, effectivement, c'est une série de, de fiches outils qu'on donne euh, à intervalles réguliers. Donc en fait l'idée c'est de donner un sentiment de collection. Donc les, les gens téléchargent une fiche tous les deux jours. Et puis il voilà, y a un sentiment de collection qui se fait. Et puis au bout d'un moment, on leur dit bah, si vous voulez euh, beaucoup plus de fiches outils, ben voilà, vous pouvez aller sur la page de vente, elles sont disponibles euh, pour vous. Ça c'était la première stratégie qui a bien fonctionné, qui était une en plus une stratégie innovante parce que euh, ça se fait il enfin, n'y a, a rien de semblable qui se faisait euh, en France, notamment sur la partie fiche mais aussi sur tout le process qui a été mis en place euh, derrière. Euh, ensuite, bah, j'ai utilisé euh, le, euh, les super lancements parce que j'ai suivi la formation de Jeff Walker. Okay. Euh, ensuite, je suis passé sur une offre euh, abonnement, là euh, euh, bah, je suis passé par une page de vente euh, toute simple. Voilà. Après, je me suis beaucoup inspiré des, des mails que je recevais, notamment sur la partie du copywriting, des choses comme ça. Donc, en fait, Et j'ai aussi utilisé des, des webinaires mmh. euh, pour vendre. J'ai un petit peu tout testé. Pour moi, l'idée de la première année d'activité, c'était vraiment de tester tout ce que je voyais qui se faisait et de voir si euh, ce qui marchait ce qui ne marchait pas euh, pour moi. Et j'ai voilà, notamment euh, fait des upsells, euh, euh, des ventes supplémentaires derrière avec des webconférences, Ça a très bien marché. J'ai aussi vendu des, des formations en présentiel. Ça a très bien marché. Enfin euh, voilà, je me suis rodé en fait sur la première année en testant un petit peu tout ce que j'avais vu et tout ce que moi je pouvais imaginer euh, créer de mon côté à partir de tous ces éléments-là que j'avais pu euh, percevoir. Ok, donc ma question suivante, c'était si tu avais suivi des formations ou si tu t'étais simplement euh, lancé au petit bonheur le vent. Donc, d'après ce que tu me dis, c'est un petit peu des deux. C'est-à-dire tu as commencé, tu as agi avec ce que tu savais déjà, ce que tu voyais, euh, la partie visible de l'iceberg. Et tu as également suivi des formations. Donc, tu parlais de la formation Product Launch Formula, c'est ça euh, Voilà, c'est ça. Euh, Alors, en, en fait, eu... la, la, la... Oui, il y en a eu d'autres. Alors, euh, en fait, la, la... Le, le Product Launch Formula, je l'ai euh, acheté. Euh, quand j'étais déjà en activité en okay. fait, euh, à, après avoir lancé les fiches outils. Euh, ce qui m'a, euh, en plus de la vente de mon livre, euh, ce qui m'a vraiment déterminé à me lancer, euh, c'est les, les, la formation de, de Jean Rivière, euh, Web Marketing Junkie, mm -hmm. euh, qui était Web Marketing School. Bon, de, depuis ce qui se fait euh, me, me plaît beaucoup moins, mais euh, à l'époque, euh, vraiment ça m'avait euh, emballé et je me suis dit voilà il y a un business model qui me correspond euh, vraiment euh, et que je peux que je souhaiterais mettre en place. Donc voilà, donc ça c'est vraiment une des formations pour moi qui a été fondatrice. Ensuite, il y a effectivement le produit Launch Formula qui est pour moi euh, un, un basique euh, à connaître. Et d'ailleurs que, que j'explique maintenant dans mes formations. Euh, et ensuite, la, la deuxième année de mon activité, celui qui m'a le plus fait avancer, c'est Brandon Butchard. Okay. Mmh avec la formation euh, expert académique okay. donc c'est intéressant c'est à dire que euh, voilà beaucoup de personnes pensent qu'il faut se former à fond et ensuite agir et d'autres pensent qu'il faut tout de suite agir et voilà pas forcément se former, faire des recherches sur internet toi tu as fait un petit peu un mix des deux c'est à dire que tu as agi en même temps tu t'es formé, tu as appliqué, tu ouais. t'es formé, tu as appliqué en même temps j'ai un peu subi parce qu'à l'époque il n'y avait pas beaucoup de formation en fait et euh, donc euh, donc j'ai pris ce qui, ce qui existait, mais euh, enfin, j'ai un client qui a, qui a mis en place sa stratégie à 30k euros et lui il a, il a démarré immédiatement avec une formation et, et on voit que ça, ça peut aider quand même. Mais c'est vrai que euh, si, si au début on n'a pas beaucoup euh, d'argent à investir, il faut faire des petits tests soi-même et puis voir, que, voir si ça marche et si ça ne marche pas. Quoi. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, moi je n'hésite pas à investir dans les formations et je sais qu'à l'époque, quand j'investissais des dizaines d'euros, bah, ça me rapportait des centaines d'euros. Et quand j'ai investi des centaines d'euros dans les formations, ça m'a rapporté des milliers. Et maintenant, je n'hésite pas à, à, à, investir à investir des milliers d'euros ouais. pour que ça rapporte euh, des dizaines de milliers d'euros, c'est certain. Oui, après, il faut voir si, si ton temps est mieux investi, je ne sais pas, dans un travail salarié ou autre et qu'ensuite, cet argent que tu as, tu le investi en formation plutôt que toi dépenser ce temps euh, que tu aurais dépensé à travailler dans un dans, dans, à chercher sur internet euh, des choses qui sont pas forcément vraies il voilà. faut savoir euh, voilà il faut, faut valoriser son temps et il faut, faut savoir valoriser son temps quoi, tout simplement ok donc euh, maintenant le cœur de ton activité c'est de vendre ton expertise via différents types de produits d'information produits qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui souhaite packager son expertise tout en étant crédible dans sa démarche car c'est extrêmement difficile quand tu démarres d'avoir de, de, une certaine crédibilité dans ton milieu si tu n'as pas de diplôme, si tu n'as pas de si tu pas de preuves ouais alors en fait je trouve que le euh, l'internet aujourd'hui et notamment les blogs permettent justement de se mettre en avant et de mettre en avant une expertise euh, Moi, faut savoir que quand je me suis lancé dans le lit sigma euh, je sais plus mais je devais avoir euh, 29 ans donc euh, autant dire qu'il y avait des personnes qui connaissaient ça depuis 20-30 ans <rire> euh, et, qui connaissaient ça, et qui connaissaient ça et qui connaissent encore ça bien bien plus, bien plus mieux que moi. Euh, ah, mais en revanche, quand on met en place un blog et qu'on écrit des articles et qu'on qu le fait de manière totalement honnête, on peut très bien dire comme moi je l'ai fait, euh, j'apprends et je vous fais partager mon apprentissage, eh bien en fait on crée une certaine notoriété, une certaine autorité sur le marché et une certaine visibilité qui fait que de fait, en fait on est euh, ben on a de la crédibilité, et notamment si on sort euh, des e-books ou même des livres, comme moi je, je l'ai fait et que je le, et que je le recommande, et ben ça permet déjà de packager son savoir et euh, de voir euh, s'il euh, y a un marché. Mais en, en, souvent il y a, y a un marché, euh, derrière il faut juste savoir un petit peu comment euh, le monétiser. Quoi. Ok. Au jour d'aujourd'hui, après ces deux ans, environ de, de, de début d'activité, moi, je te considère comme un des acteurs les plus euh, les plus influents de, du marché francophone. Euh, ah merci, c'est Pour le pour le chemin que tu as parcouru aussi rapidement. Et ça, c'est notamment parce que tu as une approche systémique de l'entreprise. C'est ce que j'aime beaucoup chez toi. J'aurais voulu savoir euh, quelle est la partie du système euh, sur laquelle tu recommandes de fournir le plus d'efforts, le système de le système euh, une entreprise sur Internet, quoi. D'accord. Alors en fait, euh, effectivement, il y, a, il y a un système qui est, qui est global. Je dirais il y a euh, un point particulier sur lequel il faut insister, c'est euh, euh, capter des prospects et créer la relation avec eux. Okay. En fait, je, je me suis rendu compte que euh, moi-même sur des produits que j'avais, j'ai essayé de, de prendre ces produits-là et de les mettre en place sur une page de vente avec un process, euh, un process identique à l'international, en anglais no notamment. Et, euh, et j'ai fait un flop euh, total, c'est-à-dire j'ai dû faire euh, deux ventes, donc ça a dû me rapporter, je dirais, euh, 100 euros pour un investissement sur un mailing qui m'avait coûté 1000 ah oui, euros. Donc on peut appeler oui. ça un flop. Et en fait, c'était le même produit, c'était le même produit, le marché était encore plus grand, le marché, le marché était encore plus mature, mais euh, il mais n'y avait pas cette relation qui a été créée, et notamment avec le blog. Euh, en mettant des articles, en, en étant visible, en ayant voilà, cette proximité avec les gens. Et donc, euh, on peut faire une magnifique page de vente s'il n'y a pas ce lien qui est créé, notamment sur le blogging et sur des produits d'information. Si on n'arrive pas à créer le lien avec les gens, euh, c'est très difficile. Et euh, ou alors après, il faut vraiment des, des bases euh, énormes de, de prospects ou de clients, mais si on démarre petit, euh, petit avec des petites bases, je pense qu'il vaut mieux travailler sur une petite base, euh, même de, de 500 à 2000 personnes, mais bien travailler et faire les choses euh, convenablement avant de vouloir absolument euh, augmenter et vendre beaucoup plus, parce qu'il voilà, faut travailler la relation et c'est comme ça aussi qu'on travaille la notoriété. D'accord, donc cet élément le plus important, c'est la confiance, c'est de gagner la confiance des ça. gens avant euh, de chercher à la vendre quelque chose, avant de… voilà. C'est ça. Après, on a des éléments d'autorité, hein. quand on a écrit un livre, on a plus d'autorité que quelqu'un qui n'a pas écrit un livre. Quand on passe dans les médias, euh, là encore, on augmente la, le, la notoriété mais... et, et la confiance, et quand on a un site qui est pro aussi, on augmente la confiance, mais je pense vraiment que la notion de créer la relation est, est essentielle. Ok, d'accord. Ok, donc pour revenir à ce, cette histoire de système, la plupart du temps, on se rend pas forcément compte, mais euh, voilà, beaucoup de gens sont bloqués dans, dans leur activité quand ils démarrent, quand ils veulent créer, euh, voilà, quand ils sont un peu plus avancés, ils sont bloqués quelque part dans le système. Et souvent, la solution est beaucoup plus facile qu'on croit et elle correspond simplement à un engrenage défaillant dans le système. Si un engrenage est défaillant, donc le, tout le reste du système s'arrête forcément mais en, en réalité, ce n'est pas tout le système lui-même qui est défaillant, c'est simplement une petite pièce qu'il faut modifier. Pour tous les gens qui sont dans cette situation, et c'est la majorité des gens qui veulent démarrer une entreprise sur Internet, quels conseils pourrais-tu donner aux personnes qui sont bloquées quelque part dans leur web entreprise pour les aider à identifier la partie du système qui est défaillante et à résoudre le problème Alors déjà, pour, avoir un, pour pouvoir identifier, il faut déjà avoir une vision globale. Donc effectivement, essayer de poser à plat euh, l'ensemble des problématiques euh, et déjà, on se rend compte que, en fait... Euh c'est vraiment un, un, un homme orchestre. Quoi. Un, un blogueur qui se lance, c'est un homme orchestre. Et, euh, le, ch et le challenge de, de, de cet homme orchestre, c'est de se transformer en chef d'orchestre. Et euh, pourquoi Parce qu'il faut se focaliser sur sa valeur ajoutée. Et moi, je le préconise à, euh, à tous ceux qui me suivent c'est vraiment de euh, se focaliser sur la valeur ajoutée et tout le reste, le sous-traiter. Donc aujourd'hui, on trouve plein de prestataires pour quelques dizaines ou quelques centaines d'euros en fonction des, des sujets à traiter. Mais, moi, ce que je dirais, c'est vraiment ne pas hésiter à sous-traiter parce que personne ne sait maîtriser à 100% le référencement, la mise en place d'un blog WordPress, euh, la, la mise en place d'un site de lancement, la, la mise en place d'un site de membres, le, le copywriting, euh, l'installation le, avec les, les codes FTP, euh, l'achat d'un domaine, tout ça. Les blogueurs aujourd'hui essayent de se débrouiller à faire tout ça, mais les vrais experts, ceux qui ont une vraie expertise ont beaucoup plus de valeur à apporter en se focalisant sur leur expertise plutôt qu'en traitant tous ces sujets-là. Donc euh, moi aujourd'hui je sais très bien que les montages vidéo c'est sous-traité, que j'ai recruté pour mettre en place tous les sites internet, euh, le support client euh, est, euh, de premier niveau euh, est traité, c'est-à-dire euh, j'arrive pas à accéder à la zone membre, euh, tout ça... Je... Voilà. En revanche, répondre aux clients quand ils ont un problème parce qu'ils sont bloqués, là c'est ma valeur ajoutée, c'est mon expertise, c'est mon accompagnement, donc je le fais. Euh, faire les vidéos, faire passer les messages, là c'est ma valeur ajoutée, je le fais. Créer des formations, c'est ma valeur ajoutée, donc je le fais. Donc vraiment se focaliser sur sa valeur ajoutée. Et, euh, et puis, poser ce système complet pour pouvoir justement euh, savoir de quelles compétences on a besoin à côté. Ok, donc c'est deux choses, la sous-traitance et avoir le système complet, une vision globale de ton business pour savoir euh, là où ça bloque. Donc, tu, ouais. en ce moment, tu publies euh, des vidéos pour, euh, qui, qui peuvent aider les personnes qui sont bloquées dans leur, euh, dans, dans, dans leur business sur Internet pour euh, vendre leur expertise. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus avant de… Ouais. Bah justement, on, on parlait de système. Dans, euh, en fait, je lance quatre vidéos de, de formation gratuite sur le web marketing. Et justement, dans euh, la toute première vidéo, je présente ce système global qui permet justement à euh, tous les experts ou les web entrepreneurs, les formateurs qui veulent se lancer sur une activité sur Internet ou qui ont déjà lancé mais qui ne savent pas par où euh, commencer, justement d'avoir une vision globale de l'ensemble de ces systèmes pour savoir euh, bah, où eux ils peuvent agir et où euh, bah, d'autres peuvent les aider à agir. Et puis d'avoir cette vue globale va permettre aussi euh, d'identifier là où ça pêche. Quoi. Si par exemple euh, je ne sais pas s'ils ont beaucoup de trafic, mais ils ont très peu de ventes, et eh bien c'est sur, certainement sur le processus de transformation des prospects en clients que ça va pêcher. A l'inverse, s'ils ont très peu de trafic, mais que pour le peu de trafic qu'ils ont, ils arrivent à bien vendre, bah ça veut dire que leur problématique, c'est sur une problématique de trafic. Okay. Donc là, voilà, je donne juste deux exemples, mais en fait le système est beaucoup plus complet que ça, et dans cette série de quatre vidéos, donc je présente le système complet, et ensuite, je présente un petit peu les, les, cinq, euh, euh, les cinq axes que mettent en place les experts et les web entrepreneurs pour trouver des clients et je montre aussi là où euh, ça fonctionne bien et là où ça pêche et un petit peu le système après à mettre en place pour faire en sorte que euh, les clients viennent d'eux-mêmes parce qu'il y, y a deux types d'entrepreneurs. il y a il y a ceux qui luttent chaque mois pour trouver des nouveaux clients, et puis il y a ceux qui sont un petit peu euh, peinards, euh, comme moi maintenant, <rire> parce que les clients ils arrivent tout seuls et au contraire on ne sait même plus quoi ouais, en faire, tu on ne sait même plus d'où ils viennent. Ouais, on sait plus d'où ils viennent, mais surtout on, on est en sous-capacité de production ouais. et on se pose ouais. toujours la question est-ce qu'il faut que je recrute euh, Si je recrute, est-ce que, est que la personne, elle va avoir euh... Enfin voilà, on est en fait dans le passage euh, euh, où on n'a pas assez de travail et après on a trop de travail et donc voilà. Donc c'est un peu. Euh... Euh, donc voilà. Donc il y a ces deux typologies de clients-là, enfin de d'experts-là de, de, de, et euh, de web entrepreneurs-là et donc euh, voilà, j'explique un petit peu les comment font chacun des deux. Et dans la troisième vidéo, je donne le, le, le chemin à suivre, c'est-à-dire la roadmap, les, les cinq étapes clés pour arriver à mettre en place un système euh, complet. Et dans la quatrième vidéo, je rentre dans le détail du plan d'action euh, concret à mettre en place. Ok, donc j'ai eu la chance de pouvoir voir quelques images de, de ces vidéos. Euh, c'est très intéressant la façon dont tu présentes le système, ça permet d'avoir une vision globale et vraiment euh, euh, voilà, de se dire « tiens, c'est là que j'ai un problème, c'est là que j'ai un problème, tiens ça, je ne le faisais pas, euh, donc c'est peut-être ça qui manque dans mon système ». Donc euh, voilà, si vous voyez cette vidéo à temps euh, je vous recommande d'aller voir ces, ces vidéos gratuites. Euh, elles ont une, une excellente valeur et puis elles pourront certainement vous aider à vous débloquer. Euh, il y aura certainement un lien juste en dessous de cette vidéo. Euh, ben voilà Florent, j'ai terminé. Je te remercie d'avoir répondu à cette interview. J'espère que... Ben, merci à toi Daniel. C'était avec plaisir. J'espère que vous aurez tiré le maximum du cerveau de, de Florent pour votre activité. Et euh, voilà, merci à tous et je vous dis à bientôt. Ciao Florent, merci.